Les deux peurs qui empêchent un fumeur d'arrêter de fumer, partie 2. Hier dans la première partie de cette vidéo, je vous disais qu'un fumeur était coincé entre deux peurs majeures qui l'empêchaient d'arrêter de fumer. D'un côté nous avons donc la peur de mourir et nous avons vu que même si un fumeur fait tout pour l'éviter, il ne peut totalement l'occulter. La logique voudrait donc que pour supprimer sa peur de mourir, un fumeur décide d'arrêter de fumer. Mais je vous expliquais encore qu'une peur bien plus puissante encore l'empêchait de passer à l'action et cette peur c'est la peur d'arrêter de fumer. Un fumeur a tellement entendu d'histoires négatives à propos d'un sevrage tabagique que l'idée même d'envisager de se passer de ses cigarettes le terrorise. Alors vous vous dites peut-être Bruno, c'est pas très rationnel ce que tu nous dis là. Ma peur de mourir est quand même plus forte que ma peur d'arrêter parce que ça touche à ma vie quand même. Si c'était vraiment le cas, comment expliquez-vous que vous fumiez encore Si votre peur de mourir était plus forte que votre peur d'arrêter, alors vous vous seriez déjà débarrassé de toutes vos cigarettes mais rassurez-vous, vous, vous n'êtes ni faible, ni égoïste, ni ne faites preuve de peu de force mentale. Vous vous faites simplement manipuler par votre cerveau, car il existe une raison logique qui explique tous ces mécanismes. Et cette raison, je vous en parle demain, dans la dernière partie de cette vidéo. Alors abonnez-vous pour ne rien rater.